Nous saluons l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Premier Ministre. Thank <laughs> you. Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Excellence le doyen AI du corps diplomatique, les Excellences les chefs de mission diplomatique, les représentants des organisations internationales, les membres du corps consulaire, Mesdames, Messieurs, en vos titres, rangs et qualités, nous sommes rassemblés cet après-midi pour la traditionnelle cérémonie des salutations officielles de fin d'année et du nouvel an. 2022 part, elle part avec tous les problèmes, mais elle nous laisse des opportunités pour l'année 2023. Alors, à côté des salutations, la cérémonie d'aujourd'hui sera marquée par un discours de vœux du Premier ministre qui sera suivi de celui du doyen AI du corps diplomatique. Et j'invite, pour commencer, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour son discours de vœux. Mesdames, Messieurs, les chefs et membres de missions diplomatiques et des organisations internationales, ainsi que Mesdames, Messieurs du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, chers invités. Je vous remercie de votre présence ici pour notre traditionnelle présentation de vœux à l'occasion des fêtes de fin d'année. Certains membres du corps diplomatique sont venus me voir la semaine dernière parce qu'ils devaient partir. C'est toujours avec un immense plaisir que je vous accueille en ces lieux. Permettez-moi de vous dire que c'est avec un pincement au cœur que je me suis souvenu des souhaits que j'ai formulés ici même l'an dernier pour cette année 2022 qui s'achève. Franchement, j'espérais qu'elle soit meilleure que la précédente. J'espérais que la sagesse de mes compatriotes, leur amour pour notre patrie commune, leur compréhension de la gravité de la situation sociale, économique et sécuritaire, auraient permis le rassemblement sans faille des femmes et des hommes de bonne volonté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 menant vers la restauration de l'ordre constitutionnel. Mesdames, Messieurs, au nom du gouvernement haïtien, au nom du peuple haïtien tout entier et à mon nom propre, je vous prie de transmettre à vos familles, à vos gouvernements respectifs et aux dirigeants de vos organisations ne veulent les meilleurs pour l'année 2023. Puisse l'an de grâce 2023 être une année qui voit la paix revenir dans toutes les zones de conflit sur Terre. Merci. Il revient maintenant au doyen AI du corps diplomatique, l'ambassadeur César Alberto Fayez. Monsieur le Premier ministre Ariel Henry. Messieurs les ministres des Affaires étrangères et des cultes, Jean-Victor Genu, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement haïtien, collègues et membres du corps diplomatique accrédité en Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs membres du corps consulaire honoraire, Mesdames, Messieurs de la presse parlée et écrite, amis et amis. Une situation exceptionnelle a conduit à que je sois doyen à l'intérim au lieu et place du nom apostolique Monseigneur Francisco Gerardo Escalante Molina, doyen de droite. En tant que doyen intérimaire du corps diplomatique, je donne ce discours des circonstances à l'occasion des festivités de fin de l'année. Je vais essayer de condenser en quatre minutes ce que j'estime être le principal événement de l'année et de donner un message positif pour 2023. Je ne crois pas que de me tromper si j'ai dit que tous les représentants diplomatiques avec ambassade dans ces pays avaient de grandes différences dans les ressources que nous avons à notre disposition et aussi avec de grandes différences importantes dans nos points de vue sur la situation haïtienne et la situation mondiale en général. Nous n'avons pas cessé de faire des efforts pour soutenir Haïti dans cette crise que l'on définit comme complexe et multidimensionnelle.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 pour donner des signes d'espoir à une population qui souffre sous les conditionnalités déjà mentionnées et qui attend s'exprimer par voie de urnes. Avant de finir, je voudrais mettre en relief les efforts continus des Nations Unies et de nos collègues qui travaillent dans les différents forums multilatéraux, notamment les régionaux, pour trouver une sortie acceptable et soutenable à la crise haïtienne et qui ne se décourage pas malgré un contexte international de plus en plus complexe. Je pense ne pas me tromper si je dis que tous les membres du corps diplomatique travaillent pour que le peuple et le gouvernement haïtiennes trouvent cette voie. Nous sommes toujours là pour vous supporter. Je vous adresse, monsieur le Premier ministre, nos vœux les plus chaleureux et les plus sincères pour l'année prochaine, pour le peuple haïtien et pour nous tous. Merci beaucoup. Merci à l'ambassadeur argentin. Et pour cette fin d'année, l'Argentine va bien fêter, hein, monsieur l'ambassadeur. Nous saluons cette victoire de l'Argentine hier. Donc, <rires> Vous nous présentez un toast. Levons nos verres au succès de l'année qui vient et qu'elle soit bien meilleure que celle qui se termine. À votre succès. Santé. Santé. Santé. <rires> J'espère que je pourrai travailler normalement. J'ai la collaboration avec mes collègues.